...dans les bons plans, les trucs et astuces. Aujourd'hui, on va découvrir quelque chose d'assez incroyable avec toi, c'est... Les orties. Les orties, une plante que tout le monde déteste, tout simplement. Tout le monde déteste, tout le monde a déjà été piqué par des orties au moins une fois dans sa vie. Et pourtant, c'est une plante pleine de vertus. Donc, pour découvrir les vertus de l'ortie, on va avoir un panel assez large, puisqu'on va en manger, on va en boire, mais on va aussi s'en étaler sur le corps. Exactement. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ça Est-ce que tu peux nous expliquer C'est un super teaser. Ça commence Ça commence très bien. Alors, euh, déjà, s'il y avait une plante, certains disent, les, les, les naturopathes disent que s'il y avait une plante à garder sur Terre, ce serait l'ortie. Elle est pleine de minéraux, pleine d'énergie. Euh, je crois et... qu'on a même une liste. J'ai une liste, alors je vais essayer de la dire sans respirer, vous allez voir, c'est un vrai défi. Alors, une liste pour alors, tous. Alors, il y a du, de la vitamine A, de la vitamine B, de la vitamine C, du fer, du calcium, du magnésium, du potassium, du phosphore, de la lutte contre l'acné... Contre les aftes, les gingivites, les angines, ça stimule le lait maternel, on va y revenir, et ça permet la repousse des cheveux. Donc, comment on va découvrir l'ortie aujourd'hui Comment on va découvrir ses vertus à, à travers quelles recettes Alors, je vais vous montrer trois recettes. La première, ça va être euh, des glaçons au jus d'ortie. Donc, ce qui permet d'avoir un jus d'ortie euh, simple tous les matins, tous les jours. Voilà, ça va donner un coup de boost, faire le plein de minéraux et d'énergie. Ok, ça c'est un et en plus, ça va être rafraîchissant. Et là, ce n'est pas du luxe en ce moment. Hein. Deuxième recette. Deuxième recette, on va découvrir le pesto d'ortie. Le pesto d'ortie, ça va être fait avec la pulpe d'ortie. Parce qu'ici, vous savez, on ne jette rien et on récupère tout et on transforme. Donc, on va, on va pouvoir manger l'ortie euh, voilà. avec des pâtes, du riz, de la salade ou autre. Tu vas faire notre cobaye euh, comme d'habitude. Comme d'habitude, on va goûter ah. ça. Et troisième Et le troisième, bah, troisième c'est pour un soin euh, beauté pour les cheveux et je vais vous montrer comment faire un masque hyper rapide. En général, avec ce qu'on a dans le placard, c'est très simple. Et, euh, et vous allez pouvoir faire ce masque euh, une fois par semaine pour vos cheveux. Alors, on est euh, devant, enfin, dehors de chez Mathilde Gaudechaud, on est en train de tourner des chroniques que vous allez retrouver sur lefigaro.fr vous pouvez déjà trouver toutes ces chroniques en tapant les bons plans de Mathilde, il euh, y a plein de choses à retrouver comme comment faire son okay. antifreeze maison, comment enlever une tâche sur, sur un parquet un vêtement, ou sur un mur euh, ou, comment... sur un vêtement. ou sur un vêtement euh, tous ces bons plans c'est à retrouver sur lefigaro.fr en attendant on est ensemble pendant environ 30-45 minutes donc oui. vous n'hésitez pas, vous tapez directement sur l'ordinateur puisqu'il y a écrit participer à la discussion donc vous pouvez participer, vous échangez avec nous, on a un téléphone, on peut voir vos commentaires si vous avez une idée si vous trouvez ça bizarre de manger de l'ortie déjà dites nous si vous trouvez ça bizarre de manger de l'ortie <rire> si vous en avez déjà mangé ouais aussi si vous êtes fait piquer et euh, et euh, on suivra vos commentaires ouais. et on va commencer tout de suite mathilde je vais décrocher la caméra voilà et on va prendre euh, les ustensiles sur la table et tu vas mettre tes écouteurs aussi mes écouteurs et c'est parti alors alors je vous montre comment on fait des glaçons au jus d'ortie alors déjà alors déjà, l'intérêt du glaçon, Mathilde, dis-nous. L'intérêt du glaçon, c'est que, c'est une méthode que j'ai trouvée euh, très très rapide, ra, rapide à consommer, qui se conserve bien, parce que l'ortie, c'est comme beaucoup de plantes, hein, ça se conserve très très mal, euh, ça peut se conserver quelques jours au frigo, mais pas beaucoup plus. Euh, donc, ce que je vais faire, c'est euh, et le jus d'ortie, euh, par la même occasion, ça se conserve mal, donc ce que je vais faire, c'est congeler mon jus d'ortie. Et comme ça, tous les matins, hop petit glaçon dans un verre d'eau et, euh, et c'est très rapide à consommer, très simple et c'est facile à conserver. Alors, tout d'abord, on a nos orties. Alors, on va, on va parler déjà de la récolte d'ortie Donc, la saison est très large. De janvier à décembre, c'est ce que tu Pas dit. tout à fait. C'est euh, du printemps à l'automne. Donc, euh, vous avez de quoi faire. Là, on est pile poil dans la saison. C'est très bien. Évitez euh, les bords des routes et, euh, et les, jardins, euh, les jardins qui sont, euh, qui sont traités. Il faut éviter. Mais, euh, en revanche, une petite balade en forêt, un dimanche. Profitez-en pour faire le plein d'orties. Euh, vous les prenez... Vous les, récoltez, les ramassez avec des gants, comme oui, ça, des gants de jardinage. Une paire de ciseaux, c'est mieux. Et vous prenez les têtes. En fait, les têtes, ça va être les quatre premières feuilles de, de l'ortie. Ça va être plus goûtu, c'est mieux pour la saison. Voilà, donc j'ai mes orties, je les ai rincées. Je les ai rincées euh, à l'eau vinaigrée, c'est-à-dire que j'ai mis du vinaigre, euh, vinaigre blanc, mais on peut mettre du vinaigre de cidre dans de l'eau. Alors on a une première question Mathilde, on a une question, qui c'est Pierre qui nous dit est-ce que les orties piquent encore lorsqu'on lorsqu les manipule euh, après les avoir cuisinées Alors non, après les, les, les avoir cuisinées non, pour les cuisiner oui il faut faire attention euh, moi je les ai, euh, je les ai mises euh, euh, dans de l'eau donc ça permet euh, de rendre moins urticantes euh, les orties, euh, les orties pardon, mais il faut, euh, il faut faire attention, là je sais qu'elles sont encore urticantes parce que je les ai euh, récoltées ce matin et ça va encore un peu piquer malgré le rinçage. Donc, il faut, il faut patienter un petit peu. Euh, N'hésitez pas à les, euh, à les récolter le matin et, euh, et les cuisiner le soir. Hein. Euh, vous les baignez dans l'eau et en fait, euh, en, en les rinçant, en les, en les faisant... Euh, ça part tout seul euh, Voilà, euh, c'est plus urticant après. Et une fois mixé en plus, ou une fois cuite, ou... voilà, ce n'est plus urticant. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps Alors, dans un premier temps, pour le on a récolté nos, nos orties. On, va, on les a rincées, comme j'ai dit, à l'eau vinaigrée, etc. On va les mixer. On va les mixer. Donc pour ça, il faut un Alors, mixeur. Alors, pour ça, il faut un mixeur. Hop. Donc, on va tout mettre. Hein. Vous pouvez mettre la tige, vous pouvez mettre la feuille. Euh, tout est bon. Hop. L'eau d'ortie, après, je la récupère pour le jardin. C'est super bien, ça éloigne les pucerons. Voilà. Et on va rajouter un petit peu d'eau. À quoi ça sert ben C'est pour les congés. C'est pour le jus d'ortie. On ouais. va faire du jus d'ortie là. Donc on, on, on, a, euh, on a cette dose d'ortie et on va rajouter de l'eau. Tac. Voilà, l'équivalent d'un quart de bouteille. Et à présent, nous allons les mixer. J'espère que mon mixeur va mieux fonctionner cette fois. Et bon, voilà. ça sert à rien que je parle pendant. <rire> <rire> <rire> Eh ben, je pense que ça ressemble à quelque chose, là. Hein ça ressemble à un jus d'ortie. Hein. Ça ressemble à du jus d'ortie. C'est plutôt bon <rire> signe. Voilà. Bon, mon mixeur a fonctionné. Je suis très contente. Voilà. Donc là, nous avons notre jus d'ortie. Vous voyez, c'est quand même hyper simple. Le plus long, ça va être le, le rinçage de l'ortie pour que ce soit plus urticant. Voilà. Maintenant, je vais prendre un bol, un verre et nous allons filtrer notre jus avec, du, avec un chiffon. Le chiffon qui se trouve sur la table. Merci Sacha. Un chiffon propre, évidemment. Et auquel. Il et, ne et faut pas tenir trop euh, à votre chiffon parce qu'il va être taché. Bon, avec du savon de Marseille, ça part, mais euh, il mais euh, ça peut, ça peut, peut y avoir quelques résidus. Alors, moi Mathilde, j'ai une question. Oui. Euh, est-ce que si euh, tu filtres l'ortie, oui. est-ce que l'eau, elle a déjà eu le temps de récupérer les propriétés de l'ortie oui, Ou il faut la laisser un petit peu. En fait, vous, pouvez, vous pouvez, aussi l'eau. En fait, on va filtrer, on va filtrer le jus pour que ce soit du jus et garder le, la pulpe. Donc, on va garder le. J'ai pas trop compris. Non, je voulais juste savoir s'il il fallait laisser un petit peu l'eau. Euh, ah non, non, c'est bon, bon. Ça, avec, le, avec, avec la, le, mixeur. le, le mixeur, c'est bon. Et puis surtout, ce qui l'avantage, c'est qu'on ne va pas cuire l'ortie, donc euh, donc ça garde ses propriétés, qui je le, je le rappelle, sont nombreuses. Voilà et donc surtout on... urticante. Et <rire> urticante quand c'est pas cuisiné. Voilà, je, je le fais en deux. Oh bon, je, je vais pouvoir le faire en. Voilà. Notre jus d'ortie. Le chiffon. Alors j'ai essayé avec filtre à café, euh, ça se déchire. Enfin voilà, la meilleure méthode encore, c'est celle du chiffon avec, euh, avec un torchon propre, avec des mains propres, et c'est bon. Voilà, donc là, j'en ai fait en petite quantité. Vous pouvez évidemment faire en plus grande quantité, mais ça va déjà me faire l'équivalent de 6 glaçons, donc pour presque une semaine, si je compte bien. Si tu prends un glaçon par jour Voilà. Pour avoir un jus, donc ça serait, un, ça serait une entre guillemets, une détox d'une semaine de jus d'ortie. C'est ça. Alors pendant Vous que, voyez, c'est très rapide. Hein. Pendant que, Mathilde, tu, tu, vas, tu vas mettre ça donc dans un bac à glaçons. Alors, ici. je prends mon bac à glaçons. Je prends un entonnoir aussi pour euh, que ce soit plus facile hop je vais alors je vais mettre je pense que ce qui est le plus simple c'est je mets mon jus dans un verre voilà hein, je vais le transvaser hop et là en fait Allez, la bien manipulation bien. est technique <rire> et astucieuse <rire> je mets mon jus dans le bac à glaçons hop. voilà pour la bonne quantité ouh c'est ricrac hein. c'est trop bon. Oh, c'est bien. Hop. Hop. Et je le répète, ça fait. Oula, là, là... Là, ça va déborder. Ah non. Je le répète, ça fait une super cure anti-coup de fatigue. Et avec la chaleur et tout, euh, Dieu sait qu'on en a de, des coups de fatigue. De... L'après-midi, c'est compliqué. Donc euh, voilà, ça vous fait un, un coup de boost pour la journée. Alors maintenant, euh, la difficulté, ça va être de, trans, euh, de transporter le, le bac à glaçons euh, dans le réfrigérateur. Et demain, on va pouvoir déguster notre euh, jus de glaçon. Alors pendant que tu mets ça euh, directement au réfrigérateur, oui. Mathilde, je me permets de dire aux personnes qui viennent de nous rejoindre si vous n'êtes pas au courant, on est en train de faire donc un live euh, bon plan sur euh, les trucs et astuces des orties. Tout ce qu'on peut faire avec les orties, puisque les orties, c'est euh, plein de vitamine A, de phosphore, de vitamine B, de vitamine C, de fer, de calcium, de magnésium, de potassium. Euh, J'ai l'affiche, évidemment, Mathilde. Et donc, Mathilde, qui est journaliste et qui fait les bons plans sur le Figaro.fr, vous donne tous les trucs et astuces pour, euh, pour vous booster avec voilà. de l'ortie. Et... et voilà, nos glaçons sont prêts voilà, comme quoi c'est très rapide. J'ai une machine euh, une... magique pour les faire. <rire> un freezer, formidable freezer. <rire> Alors, voilà. Donc, avec ces glaçons, Sacha, tu vas pouvoir goûter notre super recette. T'es content, Sacha Eh bien, écoute, de euh, faire le cobaye. D'abord, je vais goûter, ensuite, on verra. Ouais. <rire> <rire> Alors, voilà, vous avez ces glaçons comme ça. Un, un, un, un. Bon, là, je les ai mis dans des moules à cannelé. Tac et voilà avec un petit peu d'eau. Donc ça peut se conserver combien de temps Ça se conserve une semaine. Voilà, bon, vous faites pour le pour la semaine, c'est bien. Pas trop, pas trop, je vais pas tout. Mais si tu vas tout boire, <rire> ça fait oui. faire le, ça, ça va te donner plein d'énergie pour le reste de ta semaine. Donc là, il faut et en avec... plus ça se dissout assez rapidement. Vous voyez, il y a déjà. Euh... Donc on peut on peut même le mettre dans un. Comme une tisane. On peut le mettre ouais avec euh, même avec euh, une tisane, on peut boire. Euh... Le bah matin oui. ou dans le thé Dans le oui dans le thé. Faut voir qu qu'est-ce Faut ça voir, donne voir comme si l'assemblage est... est bien. Alors sacha à la tienne. Okay. Je te prends la caméra. À goûter le petit glaçon d'ortie. Eh bah, herbassé c'est herbacé. <rire> bah, ça. Tout simplement. C'est herbacé je le sens bien c'est plein de c'est plein de phosphore. Ah oui tu les sens les... <rire> tu le sens hein, le phosphore hein. <rire> tout de suite. <rire> alors tout de suite alors voilà j'espère que cette recette vous a plu et que vous allez pouvoir la faire chez vous, euh, vous voyez c'est vraiment simple très rapide si vous avez des questions n'hésitez pas hein, sur la conservation sur euh, sur tout ce que vous voulez sur le matériel moi j'utilise voilà mixeur euh, bol verre euh, bac à glaçons et, euh, et on est bon donc et torchons. voilà donc vous voyez c'est très simple maintenant nous allons passer au pesto d'ortie parce qu'on on récupère tout ici et et voilà, donc comme vous, vous pouvez voir, dans le torchon, j'ai ma pulpe d'ortie. Alors là, j'en ai fait pour une petite quantité, pour vous montrer. J'ai ma pulpe d'ortie, vous voyez mm -hmm. Donc, avec cette pulpe, on va pouvoir faire quelque chose quand même. C'est dommage de la gâcher. Tu es d'accord, Sacha Oui, oui, complètement. Moi, mis dans le, j'aurais mis éventuellement dans le, dans le compost, mais, mais si on peut le manger... On peut, peut le mettre aussi. dans le compost, pas dans le, le composteur parce que les... Euh... L'ortie est vermifuge, donc ça éloigne les verres, mais on peut le mettre dans le compost. Voilà. Ah bon. <rire> Alors, euh, nous avons notre pesto d'ortie, nous avons notre, notre pulpe d'ortie que je vais mettre dans un bol. Alors, pour faire le pesto, bah, c'est la recette de pesto traditionnel, hein, enfin, euh, ce que vous voulez, euh, laissez libre cours à votre imagination. Moi, j'ai choisi de faire euh, pesto d'ortie, euh, pulpe d'ortie de, de l'ail, une gousse d'ail, du citron et de l'huile d'olive. Et j'ai pas besoin de plus pour que ce soit savoureux. Tu mets pas de pignons Non, mais on peut en mettre, effectivement. Moi, j'ai choisi une recette, ça reste les bons plans, hein, donc j'ai choisi une recette économique, hein, parce que les pignons, voilà ça, ça, coûte, ça coûte un peu cher. Mais, mais bien sûr que vous pouvez rajouter des pignons, ça sera très bon aussi. Alors, nous avons notre, notre pulpe d'ortie. Maintenant, on va prendre euh, le, la gousse d'ail. Voilà, je la cherchais. <rire> Elle est trop petite pour qu'on la voit. Hop. Et on va découper la gousse d'ail. Bon, ça, je pense que j'ai pas tout besoin de... Faire. Voilà, tout le monde sait comment découper une gousse d'ail. Hop. Donc, à côté, on est encore en train de faire tremper de l'ortie, puisque... Ce n'est pas fini, on va encore découvrir d'autres choses. Après on va faire un, c'est pas un shampoing, on va faire un, on un va faire shampooing. un masque pour un les masque. cheveux. Mais en fait, le masque pour les cheveux, on va se servir de l'ortie sèche, qui, euh, qui est qui est utilisée en fait, qui, qui est récupérée en, en faisant sécher de l'ortie au soleil, tout simplement, mmh. l'ortie fraîche qu'on fait sécher, et ensuite on pilonne, et puis ça fait, euh, ça fait de l'ortie sèche. On peut s'en faire des tisanes, on peut s'en faire, on peut s'en faire un masque justement de la poudre, on peut la rajouter au shampoing. Ça renforce les cheveux et ça permet de faire repousser aussi les cheveux, de d'accélérer la pousse. Donc c'est vraiment un Et un de réguler produit. le sébum. Ce Exactement, c'est tout à fait ça, de réguler le sébum. Donc c'est très bien, ou c'est très bien pour les cheveux, les cheveux gras en fait. L'ortie, c'est à ne pas utiliser. Quand on fait un masque, ne pas utiliser l'ortie quand on a les cheveux secs, mais c'est très très bien pour les cheveux gras. Comme ça régule le sébum, bah, ça le disperse dans, sur toute la longueur du cheveu, et au lieu d'avoir euh, les racines grasses et les pointes sèches, ça permet d'équilibrer euh, un peu toute euh, la longueur du cheveu. Voilà, mais pour l'instant nous sommes sur la recette du pesto. On verra pour le masque pour les cheveux après. Voilà, j'ai découpé ma gousse d'ail que je vais mettre dans le mixeur. Hop. On va prendre une cuillère à café. Évidemment, je... Ah, bon. On va prendre une cuillère à café euh, d'huile d'olive. Qui se trouve juste ici. Merci, Sacha. <rire> Quel bon duo. Sacha, t'es mon, mon sauveur, là, souvent. Alors, on va mettre trois cuillères à café d'huile d'olive. Une... 2, 3. Voilà. On va rajouter le, peste, le la pulpe d'ortie. Hop. Et en attendant, notre glaçon a fondu. Et en attendant, tu vas pouvoir boire la mixture. C'est pas une mixture d'ailleurs. galère. Donc notre pesto, quelle tête il a. On ferait peut-être rajouter. Non, on est bien. Niveau huile. On est bien niveau huile. On est bien. L'huile est dans le fond, donc c'est. C'est un gros mixeur aussi pour une petite dose de pesto. Ouais. Hop. Bon. Je devrais pas faire ça. C'est pas très, très bien de montrer ça non, à la télévision faut le débrancher, hein, votre mixeur, si vous faites ça. bon. Eh ben, ça commence à ressembler à un ça pesto, ressemble à... Voilà. Ça commence à ressembler Alors, à un pesto. Maintenant, on va Oula, <rire> c'est toujours galère avec les mixeurs. Je sais pas si vous avez ça aussi. En tout cas, si vous avez de mauvaises expériences avec les mixeurs, n'hésitez pas à, à les partager dans les commentaires. <rire> Le mieux, c'est d'utiliser des petits mixeurs, des mixeurs de poche. Ouais, c'est vrai. J'en avais un avant, mais bon, nous avons toujours des morceaux, des gros morceaux de d'ail, de, mais. Euh... Mais de toute manière, nous avons déjà un pot de pesto qui a été préparé. Opréable. Voilà, c'est un, un pesto qui ne se conserve pas très longtemps. Hein. Trois jours, euh, vous, vous le conservez. Euh, L'idéal, c'est quand même de le consommer euh, immédiatement. Mais vous pouvez le, cons le conserver au réfrigérateur. Moi, j'en avais fait un d'avance. Le mieux, c'est de faire son jus d'ortie et avec les restes, de tout de suite euh, consommer euh, le, le pesto d'ortie. C'est ça, vous faites un petit apéro euh, à côté. Alors le pesto, vous allez pouvoir le consommer avec des pâtes. Voilà, des pâtes, comme un pesto classique. Ou euh, ou comme une tapenade. Alors montre-nous à quoi voilà. ça ressemble à la caméra. Ça ressemble à ça. Alors si vous le conservez, si vous le mettez dans un pot, n'hésitez pas à verser euh, pas mal d'huile d'olive dessus pour que ça se conserve mieux. Et euh, voilà. Et ben on va passer tout de suite Sacha euh, au massage. Enfin au massage. Tu goûtes pas toi <rire> Pas tout de suite. Euh, pas non. tout de suite le pesto à l'ail. Bon moi je le goûte parce que il me donne envie. Il y, a des, il y a des bons morceaux d'ail dedans. Alors, effectivement, une gousse, pas plus. <rire> vraiment, c'est le, le maximum. Mais on, on sent bien qu'en en, en mangeant le, ce, ce pesto, c'est plein, plein d'énergie. Et, et ça peut vraiment, vraiment remplacer le, un pesto normal, une tapenade avec une petite tartine de pain. C'est original, d'ailleurs. Euh, c'est original. de l'ortie quand même... mmh. ouais, ouais c'est c'est très goûtu en fait ça, ça a vraiment le goût d'herbe mais en fait agrémenté agrémenté au reste c'est très léger dans une dans un jus euh, agrémenté avec du citron euh... oui je l'ai pas dit ça et je rajoute du citron dans mon pesto mmh. je l'ai dit euh, je crois que d'accord bon. mais on l'a pas fait on l'a pas fait on mais... l'a pas fait donc on, on rajoute du citron et ensuite on va le mettre dans un pot en verre propre ou le consommer immédiatement voilà et moi j'aime faire des pâtes euh, au pesto d'ortie ce soir <rire> et enfin on va on va passer donc à la dernière étape de l'ortie cette fois c'est la... les vertus pour la, la peau et les cheveux ouais. alors la peau oui effectivement mais je vais pas vous montrer ça pas cette fois les hein, cheveux les cheveux mais la peau effectivement euh, avec de la poudre d'ortie vous faites des masques masques pour le visage qui sont vraiment bien et et qui sont anti âge alors, un premier temps, c'est quoi la poudre d'ortie Alors poudre la poudre d'ortie, je vais vous montrer, ça ressemble à ça. Donc ça, en fait, ça s'achète, ça s'achète où ça tout, se fait Où ça se fait Ça, ça, ça s'achète dans les magasins. Alors, je vous avoue, j'ai, je l'ai acheté. J'ai pas eu le temps de de, de la faire moi-même parce qu'il faut laisser sécher, etc. Mais euh, je l'ai acheté. Ça s'achète dans les magasins bio, sur internet. Euh, mais c'est aussi très simple de la faire, sécher, de la, de la faire en poudre, sauf qu'il faut juste attendre que ça sèche. Mais en ce moment, c'est vrai qu'avec ces chaleurs, on, peut, euh, on tapisse en fait juste, par exemple, cette table. On la tapisse euh, d'ortie euh, fraîche et on va laisser sécher pendant plusieurs jours euh, l'ortie. Puis on va euh, prendre cette ortie, regrouper tout dans un bol et pilonner jusqu'à obtenir, ou dans un moulin, dans un moulin à café par exemple, pour, et, et pilonner jusqu'à obtenir une poudre. Voilà. Alors, je vous montre Oui. Tu vas tester, Sacha, le masque pour les cheveux euh, Pareil, pas tout de suite. je. Pas tout de suite. <rire> T'attends la prochaine fois Voilà. Ou peut-être ce soir. Euh, oui, d'accord. Je vais Alors, pas arriver au bureau avec des cheveux verts. <rire> oui, parce qu'effectivement, t'as les cheveux verts après. Alors, pour ce masque, ce masque, je rappelle, c'est bien pour les, la repousse des cheveux, alors c'est bien pour les cheveux gras, parce que ça équilibre le sébum à éviter si vous avez les cheveux secs. Si vous avez les cheveux secs, en fait, vous avez juste à utiliser toute la recette que je vais donner sans la poudre d'ortie. Voilà. Donc, pour cette, ce masque, pour les cheveux, nous allons prendre un œuf, un jaune d'œuf, attention, c'est très important. Pas le blanc, parce que le blanc, si vous mettez du blanc sur la tête et que vous prenez une douche après d'eau chaude, eh ben ça fait une omelette. Voilà. Donc, on fait bien attention au blanc, à ne pas mettre de blanc dans notre recette de masque pour les cheveux. Voilà. Et ça, on va mettre au compost, la coquille. Ensuite, ensuite nous allons prendre du miel. Alors là, pareil... Ah, je ne pensais pas qu'on qu allait utiliser euh, si rapidement euh, autant de cuillères. Alors, là, pareil, une cuillère. Bon, je, je fais avec une fourchette, mais c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel. Voilà. Vous remarquerez que c'est le miel du Figaro. Parce <rire> que le Figaro même corpo sur la recette. Le Figaro a des, des ruches sur son toit. Hop. Euh, donc nous avons. Un jaune d'œuf, une, une cuillère à soupe de miel, et nous allons prendre une cuillère à soupe de. C'est un peu compliqué encore une fois. De la fourchette. Ouais. Mais bon, on dose, on sait à peu près. On mélange le tout. Donc là, évidemment, c est, c est, ces quantités, euh, c'est bien pour ma longueur. Si vous avez des cheveux plus longs, euh, vous en mettez moins. Si vous avez des cheveux plus courts, vous pouvez. En, euh, si vous avez des cheveux plus longs, vous en mettez plus. Si vous avez des cheveux plus courts, vous pouvez euh, mettre un peu moins d'huile et de, de, de miel. Donc voilà. Bon, si vous avez les cheveux secs, arrêtez-vous là. Et ça fait un super masque pour les cheveux. Je le répète, jaune d'œuf, euh, miel et euh, huile d'olive. Si vous avez les cheveux gras ou à tendance grasse, ajoutez une cuillère à café. Bon. juste voilà. Non, non, c'est là. Ouais. Attends, j'avais pris ça pour les rincer. Voilà. Une cuillère à café... Euh, bah oui, mais il faut que je sèche. Pardon. Une cuillère à café d'ortie. D'ortie en poudre. Et voilà. Alors, attention, c'est comme la farine. Hein, on s'en met partout avec la, la poudre d'ortie. Et on mélange. Vous allez voir, la consistance est beaucoup plus épaisse qu'un masque traditionnel. Et ça, c'est un super avantage parce que, ça ne dégoulinera pas quand, euh, quand vous l'appliquerez. Donc ça c'est bien. Et vous pouvez le laisser poser et faire plein d'autres activités après. Ou enfin pendant surtout. Moi je le laisse poser, euh, je me laisse poser euh, au moins une heure. Donc c'est quand même un moment où j'ai du temps, un temps privilégié euh, pour, euh, pour le bien-être, pour le repos, le week-end de préférence. Donc quand, quand j'ai euh, une heure euh, devant moi, je sais que je peux me faire un masque pour les cheveux. Ensuite, je vais sous la douche, je me lave les cheveux euh, avec un shampoing classique et puis c'est réglé. À faire une fois toutes les semaines À faire aussi souvent qu'on peut en vrai. Donc euh, je sais que c'est pas forcément. Euh, ça prend du temps, donc euh, on peut ne pas pouvoir le faire toutes les semaines. Personnellement, je le fais une fois toutes les deux semaines et, euh, et ça me convient très bien. Voilà! Bon Sacha, tu vas tout tester, hein <rire> Voilà, maintenant on va prendre du temps pour tester euh, <rire> toutes ces recettes. Euh, merci Mathilde. Tu me dire à tout. Voilà, on va on va continuer à boire de l'ortie, manger de l'ortie, se mettre de l'ortie euh, dans les cheveux. Euh, toutes ces recettes, de toute façon, on les retrouve sur lefigaro.fr également en chronique. C'est ça. Et sur la page Facebook. Le comptoir de la débrouille. C'est un groupe Facebook. Le comptoir où de la débrouille. Y a tous les trucs et astuces. Voilà. On est euh, on est maintenant 15 000 abonnés et on s'échange plein de bons plans. Euh, si vous avez un problème de canalisation, euh, des, <rire> un évier bouché, euh, vous, euh, <rire> vous demandez à Mathilde à, ou, à ou à la communauté des 15 000 sur, membres euh... sur le comptoir La Débrouille et ils vous répondent. Alors là, on a tourné trois chroniques aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va trouver pendant les trois prochaines semaines puisqu'on va les diffuser euh, oh. tranquillement Alors, la première chronique qu'on va, qu va publier, ça va être comment faire un spray anti-moustique parce qu'en ce moment, euh, on en a bien besoin. Euh, première chose. La deuxième. Ensuite, on va passer à une touche un peu plus gourmande. <rire> ça va être la pâte à tartiner qui ressemble à... à de la marque qu'on connaît. Mais ce n'est pas... Mais elle est très, très bonne comme pâte à tartiner. Je l'ai goûtée voilà. ce matin. Et euh, le, troisième, euh, le troisième, ça va être... Euh, ça, va être euh, ça va être une capsule de l'ortie. Une capsule de l'ortie, tout à ouais. fait. Merci d'avoir suivi ce live. On vous souhaite une très bonne journée. Et puis, on se retrouve sur le Figaro pour d'autres vidéos. Salut tout le monde